Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAO pour Capable Baou Une nouvelle émission, le duel. Et c'est Joseph Lambert qui l'a même dégainé, le premier. Sans être narcissique, je pense que je suis, et j'insiste là-dessus, hein, que je suis cette personnalité politique. qui doté de sa communauté carré l'expérience nécessaire pour conduire Bacla à bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête mato. On mettait là pour un pays pour la guerre. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je ne veux dire, homme d'État, qui croient que il est capable de créer, ça me décarrait, un gros rassemblement force autour de lui. On a été, on a été à saisir cette opportunité. Ariel Henry, esquivé. L'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. Quelle bataille? En tout cas, Joseph Lambert, qui lui-même, dans un premier temps, estimait que Ariel Henry, pas capable d'entraîner en logique, exécutif, monocéphale, eh bien, c'est peut-être ça. Il a une dans la bataille pour capable de venir président paysan. La question de peine Ariel. Ma préponne, pour me dire, le pays a une constitution. Pays dit, mais qui a pour charpenter La Constitution a dit, mais qui j'en pour charpenter le pays Elle dit, qu'il faut qu'il un président ou un ministre. À partir du moment que il un monde, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il puisse être, qui dit que lui-même, c'est après Dieu, À ce moment précis, il est écarté totalement de la Constitution. Et par conséquent, Joseph Lambert, comme sénateur de la République, fervent défenseur de la constitution, pour ça que nous sommes capables de là toujours pour nous qu'ils nous bien, pas capable de marcher. en quelle logique qui pas. Ni avec des gens, Ni projets avec des monde qui des projets, pas qui Au même côté projet, pas cadrés avec sa constitution. Mais, bataille après le raid. Chaque monde prend le cran. Joseph Lambert est campal Ariel Henry Gekampal. Mais écoutez, dans quatre batailles, ça a un bagaille qui peut jouer pour Joseph Lambert. C'est que le nom d'Ariel Henry, l'écité cité dans le rapport DCPJ fait, rapport sur l'assassinat Jovenel Moïse, côté que le présumé assassin Joseph Félix Badjo parlait avec Ariel Henry, dans le téléphone, dans le moment crime si là Et c'est ça, Digicel, confirmé. Est-ce que ça suffit ou bien c'est -ce un bel coup de poker pour Joseph Lambert qui les même profité, pesé sous accélérateur l'accélérateur? Bataille a continué toujours, puisque dans la bataille ça, tout coup compté. Et ce n'est qui utilise plus bon stratégie à passer. Soyez assurés, qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre. Aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. Le camp de Joseph Lambert l'y renforcé parce que Gombay qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, mon qui parfine trois remets Ariel Ariel en Rio, oblige verser non Joseph Lambert. La bataille se fait à distance. Rénald Luberis, ministre, justice et sécurité publique, commissaire gouvernement, bedford Claude, il semble à le renforcer quand Joseph Lambert là. Mais ça n'a pas suffi pour inquiéter Ariel Henry. Il va encore jouer la stratégie. Ariel Henry passe à l'action. Il coupe tête trois Nexayo. Et finalement, sur le terrain, c'est le choix du public qui compte. Chacun a son public. Après la décision de révoquer le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, les proches de Jovenel Moïse, qui en quelque sorte viennent obliger, gagnant en considération tout pour Joseph Lambert, ils prennent la rouillon pour dire ministre justice celui qui est révoqué est le commissaire du gouvernement pour passer à l'action pour arrêter Ariel Henry. Tu sais ici au monde. Donc assassin, vous de il 2 de dollars CD, ce jeunes, là, parler qui qu'il y Joseph Moïse. à les présidents ont été assassinés. qui sont fini les présidents ont été Ariel Henry, c'est victoire C'est le bâtiment la caillou, nous connais Michel quoi qu'il avec président Joseph. avec Ariel Henry parce que nous fait président Nous comprenons ce que peuple Nous comprenons nous pas Nous pas Nous Nous pas Nous Nous Nous pas Nous pas Nous la le duel se poursuit puisque les militants politiques de l'opposition qui toujours sous terre pour demander libération prisonniers politiques, ils apparaissent devant le ministère de la justice pour demander au ministre rockefeller Vincent pour ne pas entrer en dedans parce qu'ils ont révoqué. Eux. Sinon, ils ont arrêté. Eux. Entre temps, bataille à la bras possible Entre Joseph Lambert Et Ariel Henry Dans l'après-midi du 14 Septembre 2021 Il y a une information qui pourrait tomber Comme quoi il y a procédé à l'installation Joseph Lambert comme président provisoire Au Parlement haïtien des armes crépite tout autour du parlement haïtien inquiétude séance renvoyée ou bien cérémonie renvoyée peut-être à demain mais la soirée pral de pile stratégique à jouer dans la soirée Ariel Henry semble appuyer sur la manœuvre pour appliquer sa stratégie politique le rendez-vous c'est pour mercredi pour Joseph Lambert mais écoutez l'arbitre qui lui-même jouait sans être capable dit le sens impartial dans le match semble tranché. Qui est-ce qui habite là Songez dit non ça. C'est la communauté internationale particulièrement les États-Unis. Communauté internationale là d'après journal américain New York Times, lui lancé 14 septembre non, ont mis en garde par le sénateur Joseph Lambert qui souhaitait venir président provisoire. D'après Yon diplomate n'importe au prince yon foi. Communauté internationale la dirigée par gouvernement États-Unis en prend connaissance plan Joseph Lambert là la, Li présente yon front uni et mettez en garde sénateur compte démarche. Li lance la dani d'après le journal la. Dieu l'arrête. Dans le camp de celui qui s'est autoproclamé président provisoire, yon inquiétude. Et on commence à déceler quelques attitudes. De Simon le pharisien. Des gens qui disent ben écoutez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas là dont tu voulais aller. Ça veut dire position ont commencer, on t'y Parce que quand autorité à l'étranger fait menace pour passer à l'action, eh bien, on peut le obligé de battre. C'est celle faiblesse que nous gagner dans le pays. Depuis que nous géré crise, nous avons dans eh bien, les États-Unis lui-même, Ligons le fait bagaille là. Jean pour exercer pression sous les gens politiques dans le pays d'Haïti pour écoutez, halte là. Eh bien, est-ce que le premier ministre Ariel Henry mettait Joseph Lambert K.O. dans cette bataille? On va voir. Est-ce que nous continuons à exécutif l'exécutif là On va voir. Ariel Henry, déjà tapé quelques proches de Joseph Lambert de moun qui yo même nan kan Jovenel Moïse lan, les li révoqué commissaire gouvernement et li remplacer li et d'après dernière information qui vient de nou la c'est que la révocation du ministre de la justice et de la sécurité publique, li sensé confirmé. Eh bien bref, bataille la bra possible. Est-ce que pourquoi il est là? C'est population qui bra obligé mette bouche nan cause, nan la rue déjà position wè comme opposition yo. Nap vini un peu plus tard oui, on l'autre bataille et comme un bataille souterrain. Parce que des fois, les gars ont défaite politique. Ça, c'est un bagaille qui est éphémère. Peut-être que la bataille va se poursuivre. Dans le cas de Joseph Lambert, bien sûr. Mais peut-être que Joseph Lambert va se contenter du poste de président du Sénat de la République. Comprenez bien. Merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages.